Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements, comment faire pour calculer finement la rentabilité d'une opération et bien surtout si vous débutez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec une visite d'appartement également après euh, ameublement on va dire et rénovation mais c'est un appartement déjà récent. Alors si vous vous intéressez à l'investissement immobilier, vous allez être confronté à à des calculs, même si vous êtes nul en maths, il va falloir euh, voilà, étudier finement si l'opération que vous projetez de faire est intéressante euh, ou pas, ou si vous voudriez vous, vous abstenir. Et là, il y a plusieurs façons en fait, de calculer une rentabilité, euh, ce, qui, ce qui peut vous induire en erreur ou en tout cas vous perturber, et c'est ça qu'on va regarder. La, la façon, j'allais dire, débutante, basique de calculer une rentabilité, c'est de dire « Ok, j'achète un appartement euh, 100 000 euros », je vais rembourser 500 euros par mois euh, chaque mois donc à mon banquier, puisque j'emprunte la totalité. Je, je schématise volontairement et je simplifie. Donc j'emprunte sur 20 ans, je rembourse 500 euros. Et en face, je touche à un loyer qui est bah, justement de 500 euros, donc les choses s'équilibrent et donc j'ai une opération qui s'autofinance, euh, en tout cas c'est le but que je vise, donc je paye 500 euros d'un côté à ma banque et euh, mon locataire me verse 500 euros, donc je n'ai dans les grandes lignes rien sorti de ma poche ou juste quelques milliers d'euros peut-être de frais de notaire si je les ai euh, apportés, mais c'est une opération que j'estime intéressante, rentable, euh, qui s'autofinance. Ça c'est la première chose, loyer versus euh, remboursement chaque mois. La deuxième chose, bah vous allez calculer, la deuxième façon plus fiable, j'allais dire pluraliste de, de calculer la, la rentabilité, c'est de prendre en compte toutes les charges, les taxes et les frais cachés. Et là, ça, ça, ça change la donne, puisque des 500 euros dont on parlait de, de remboursement vont s'ajouter une taxe foncière. Hein, en tant que propriétaire, vous avez acheté un appartement, donc vous avez une taxe foncière par an à payer. Donc si on la divise par 12, bah là vous avez encore un, un montant, peut-être 50 euros, disons euh, dans mon exemple, hein, 50 euros par mois. Donc, ça vous porte à 550 euros la mensualité. Vous allez avoir bah, des charges de copropriété. Si vous êtes dans un appartement comme ici, eh bien, vous êtes propriétaire, vous allez, euh, vous, en tant que copropriétaire, payer un tiers des charges euh, de copropriété et votre locataire va payer, lui, les deux tiers. C'est dans les grandes lignes, mais c'est dans la réalité, ça colle à ce qu'il se fait dans la, dans la vraie vie. Donc, vous avez encore ces charges et là, bah, ça dépend beaucoup. Si vous êtes dans une petite copropriété, euh, avec de faibles charges, sans ascenseur, sans gardien, sans infrastructure, c'est faible. Ça peut être je sais pas, 50 euros par mois. Mais si vous êtes, euh, voilà, avec une piscine, un jardin, un gardien, un ascenseur, des volets électriques euh, et des installations, du chauffage aussi, là, ça peut être euh, et, et une, une résidence énergivore. Là, ça peut tout de suite monter dans les 300 euros. Donc, vous voyez, on passe de 50 à 300. Donc, ça, c'est un vrai point de vigilance et qui impacte, vous comprenez bien, et votre montant de loyer et surtout le montant que vous allez payer en tant que copropriétaire. Vous allez aussi avoir, eh bien euh, euh, des, des bah, si vous avez un, une vacance locative, parfois il peut être prudent de calculer votre revenu, non pas de 12 mois sur 12, mais peut-être de 11 mois sur 12. Ça dépend beaucoup de l'emplacement où vous allez investir, mais vous prévoyez une marge de sécurité. Vous allez avoir des, des aléas, c'est-à-dire dans la copropriété où vous achetez, vous allez avoir tous les 20 ans un ravalement de façade, des, euh, enfin pas tous les 20 ans, mais tous les tous les 20, 30, 40 ans, des travaux à faire. Ça va être les parties communes qui s'écaillent, ça va être quelque chose à remplacer. C'est comme dans une maison, si vous êtes en maison, vous qui vous... m'écoutez, il y a toujours des travaux à faire et une copropriété, c'est pareil. Donc là, vous allez avoir des charges ponctuelles, mais qui vont être pour le coup totalement à votre charge la majorité du temps. Si vous êtes en meublé, il ben, va aussi falloir calculer le coût du, du, du mobilier, c'est le, le cas ici. Donc là, la loi est très stricte, il faut, il faut acheter tout pour vivre immédiatement. Euh, y compris les petites cuillères, les couettes, les oreillers. Bref, euh, c'est un poste euh, à prendre en compte aussi. Pour les impôts, vous avez les impôts aussi. Euh, alors, soit vous passez par un expert comptable qui vous fait la liasse fiscale en meublé, donc vous le payez peut-être, je ne sais pas, 300, 400 euros par an. Mais ce sont des frais-là qui vous incombent. Alors, ces frais sont déductibles, mais vous les, vous les payez bel et bien en comptable et ils deviennent après en déduction de vos impôts. Mais ça, ce sont, vous voyez, des frais cumulés. Je n'ai peut-être pas tous les postes en tête, mais derrière, ce que je vous explique, ce sont des choses à prendre en compte dans votre calcul et vous vous rendez compte, hein, en, en le calculant de manière arrondie, que ça change vraiment la donne. Donc ça, c'est la deuxième façon de calculer la rentabilité, ce qu'on appelle la rentabilité nette et non pas brute, comme je le disais dans le premier cas. Et enfin, vous avez la rentabilité nette, nette, c'est-à-dire que les loyers que vous pouvez euh, encaisser vont faire bouger votre impôt. Euh, typiquement, si vous louez des appartements nus, vous avez des revenus, vos loyers sont des revenus fonciers qui viennent se... se qui viennent se mélanger à vos salaires, typiquement, à vos revenus d'activité. Et ça, ça vous fait gonfler un impôt. Et, mais ça, ça n'est calculable que par vous, avec une simulation euh, des loyers que vous allez encaisser et de votre revenu actuel. Donc le, le loyer net net, pardon, le rendement net net tient en compte votre fiscalité propre. Et, et, et ça, c'est dans vos mains. Vous pouvez le calculer, vous pouvez manœuvrer, vous pouvez créer une société, une personne morale pour encapsuler vos loyers si c'est préférable, ou alors une société mais qui est transparente avec des travaux pour baisser votre revenu euh, imposable. Bref, là, on rentre dans des montages, mais en tout cas, ça, c'est une chose que vous, sur laquelle vous pouvez agir et qui va avoir un impact aussi. Et ça, c'est la rentabilité nette, -net la plus précise. Mais ça demande déjà d'avoir connaissance de ces trois niveaux de calcul, de ces trois façons de calcul. Brut, net, et net, net, donc ayez ça en tête, affinez déjà avec tous ces éléments et donc bah, soyez vigilant sur les points de vigilance, charge de copropriété, taxes foncières, fiscalité non meublée, meublée en personne physique euh, ou, en, ou en société, SCI, SARL de famille, euh, voilà, ou euh, indivision, c'est encore un cas à part. En tout cas, voilà les trois façons de calculer l'impôt que vous devez avoir en tête et qui, euh, voilà, qui, qui changent radicalement la donne et qui peut faire qu'une bonne affaire euh, sur le papier euh, est en fait une mauvaise affaire que vous devriez éviter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous, avez, si vous voulez plus d'informations, vous avez un guide PDF dans la, la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger, j'aborde je crois d'ailleurs les charges, et ensuite bah, vous pourrez avoir des mails réguliers, voire quotidiens de ma part, pour échanger aussi avec moi si vous souhaitez des éléments et des conseils, un hein. coaching ou une recherche d'appartements clés en main. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres appartements en exemple de, que je déniche pour mes clients. Au revoir.